Bonjour à tous, découvrez l'ulophone Armor W. Le smartphone robuste et étanche ultime avec Tokyo Walkie DMR intégré. Il dispose d'un écran Full HD+, Gorilla Glass de 5,65 pouces, d'une caméra arrière de 50 de pixels et d'une énorme batterie de 10 850 mAh avec charge 33W. Équipé de 12Go de RAM, plus 8Go de ROM virtuel, 256Go de ROM et microSD jusqu'à 1TB, le tout sous Android 12, il est parfait pour les aventuriers et les professionnels exigeants. Vous pouvez découvrir cette review complète sur GLG Review, mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas encore fait